La ville de Petit Canal et la région Guadeloupe présente Héritage Créé pour résister Soft, Etana, Les Nubians, Chris, Kazé, Easy Kenenga Avec la participation exceptionnelle de Fred D.R., directeur artistique du concert final Héritage, aux marges des esclaves les 25, 26 et 27 mai Avec la région Guadeloupe, partenaire majeur Trace, la CANGT et Air Caraïbes.